Bonjour à tous, ici Nancy Rochon, qui est accompagnée de Sonia et Glenn euh, et euh, on va euh, poursuivre les activités comme on vous avait dit qu'on les poursuivrait. On s'est dit que comme on est dans un système de résilience euh, et qu'on essaie de trouver des stratégies euh, pour les années à venir pour pouvoir s'adapter euh, dans le nouveau système qui est, qui est en train de se mettre en place, euh, et on pense aussi que c'est la meilleure façon pour nous d'être utile à la société, ben on, on voulait vous présenter la germination, puis on a décidé de faire en équipe par rapport à ce que si euh, mes copines en font aussi, fait qu'on, c'est quelque chose qu'on connaît bien, puis euh, on, on a toutes des techniques différentes, fait que mais il y a certaines techniques qu'on a adoptées de concert, qu'on trouve que ça va mieux, puis entre autres on va vous présenter comment. Fait que euh, j'ai fait des vidéos, on va les regarder, puis on va les commenter par la suite. Des fois, on va peut-être passer directement aux vidéo suivant quand on n'aura pas de commentaires. Mais on le fait un peu live parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps euh, d'avoir des maquilleuses professionnelles, un monteur professionnel ou quoi que ce soit. Mais par contre, on a beaucoup de connaissances à partager. Puis euh, ça serait important qu'on qu partage celle-ci qui s'appelle la germination. Puis la germination, c'est pas parce qu'on est euh, euh, végétarienne totale ou qu'on mange euh, uniquement des pousses, c'est tout à fait faux. C'est que c'est un moyen facile l'hiver au Québec d'aller chercher les vitamines essentielles. C'est un moyen facile de se nourrir aussi euh, efficacement dans une société qui est en train de s'effondrer euh, à peu de frais. Puis on va vous expliquer comment aller les acheter parce qu'il y a des techniques aussi pour que ça coûte pas cher. Et j'y vais de ce pas. Puis écoutez la vidéo jusqu'au bout. Ça vaut vraiment la peine. Que je démarre une vidéo. Je vais revenir de temps en temps pour vous les montrer. Fait que on va commencer par comment on fait on Bonjour, débute une germination. Je vous présente une technique de résilience qui est très efficace, qui est en fait la germination. Euh, pour germiner mes graines, j'utilise euh, généralement ces plateaux-là, euh, qui sont vendus souvent par l'eau de 10, puis qui valent vraiment la peine, selon moi, là, ils sont vraiment euh, l'idéal pour la germination. Parce que quand on les fait dans des bocales, il euh, y a beaucoup d'humidité, il euh, y a des risques de pourriture aussi lorsqu'on s'en occupe pas, tandis que dans ces plateaux-là, ça a plus tendance à sécher. Puis aussi, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus appétissant de voir pour pousser nos graines dans ces plateaux-là plutôt que dans euh, des bocats. Ça prend un peu plus de place. Euh, ce que je suggère souvent, c'est euh, quelque chose comme... Euh, bon, Il y a des portes souliers comme ça qui se vendent chez Canadian Tower, qui sont en bois, qui sont élégants. Ben, on peut déposer des plateaux là-dessus, ce qui est l'idéal à mon avis. Fait que euh, je vous montre ça à l'instant. C'est une technique que euh, déjà une femme avait montrée sur Internet que j'ai adoptée, qui est vraiment géniale. Euh, D'abord, je vais faire euh, des euh, germinations de euh, graines de brocoli. Euh, bon, euh, ce que la dame nous montrait, c'est que premièrement, les trous, pour les graines de brocoli sont très fines. Donc, on les voit ici. Euh, les graines de brocoli c'est extrêmement santé, ça contient du sulfurophane, euh, une substance euh, qui aide vraiment à régénérer le corps. Donc euh, j'en ai acheté, j'en ai plusieurs de ces graines et j'en fais fréquemment. Euh, il y a deux techniques que je vais vous montrer. La première, c'est avec un Scott Power. On met simplement un Scott Power dans le fond. Puis, euh, Ici, euh, comme vous voyez, une fois qu'il est complètement émecté, il ne faut pas qu'il dépasse les rebords parce que s'il dépasse les rebords, ça risque de couler à terre lorsque vous allez mettre de l'eau parce que ça va m'en prendre. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau, mais éventuellement, quand les graines vont apparaître, on va avoir des petites racines en dessous. Puis, lorsque les petites racines vont apparaître, il va falloir que je mette de l'eau au niveau euh, des racines en dessous. Ça fait qu'une fois qu'il est bien émecté, là, c'est vraiment pour les partir, euh, je prends mon sac de graines. Puis là, je suppose, vous allez dire que j'en mets beaucoup, mais ça vaut la peine de quoi. Non. comme ça, c'est très sympa à faire. C'est la technique la plus rapide. Puis, en quelques jours, en général, au bout d'une semaine, on a euh, des pousses de brocolis qui sont prêts à manger. Lorsqu'ils atteignent 10 cm, c'est vraiment près, mais souvent on les mange bien avant ça. Voilà. Pour terminer, j'en mets un petit peu d'eau, comme ça. Puis, euh, je les laisse aller pour une journée. Ça fait qu'il va falloir que je les spraye euh, jusqu'à leur germination deux fois par jour. Si j'ai envie de ça risque de poser des problèmes parce que les graines vont sécher puis je risque de les perdre. Une autre technique, ça c'est pour les puristes, euh, j'ai euh, quelqu'un chez moi qui refuse de manger euh, des graines qui ont poussé sur du papier euh, Scott Power, genre, des de papier euh, comme ça, parce que c'est ça que je prends pour le fond, pour pas que les graines tombent dans le fond. Euh, il existe une solution, c'est qu'on pourrait les couper à ras une fois qu'ils vont pousser. Parce que là, je vais faire mes vidéos vous montrer quoi ça a l'air, ça a poussé. Euh, sauf qu'il y a la possibilité aussi d'acheter, euh, lui, il a l'air sale, mais en fait, c'est parce qu'il a été utilisé souvent. C'est euh, des tapis en silicone, euh, c'est des tapis de pâtisserie. Puis, vous voyez que le maillage est quand même très fin. Fait que les graines passent, oui, des fois au travers, mais des fois pas du tout. Fait que ça permet quand même de retenir. À ce moment-là, il faut mettre de l'eau à ras comme vous voyez ici, le tapis, parce qu'il ne maintient pas l'eau. Pour garder l'humidité, ça nous prend déjà de l'eau en dessous. Je veux juste faire une remarque, parce que c'est possible aussi d'utiliser euh, du filet, par exemple, à mon C'est sûr que je ne l'ai pas fait, non? mais euh, dans le fond, ça prend tout simplement une solution. Ça pourrait même être des morceaux de rideau. Des, des jour Oui, ouais. fait que vous n'avez pas besoin parce que ça coûte très cher euh, les filets en silicone. Ils permettent d'alimenter les ici, les vont... Bon. Moi, je ne les fais pas tremper avant parce que vous avez pas vu qu'il y a assez d'eau là-dedans pour qu'ils puissent prendre. Fait que là, j'en ai un petit peu moins de ce côté-là. Puis euh, le rarement. Et moi aussi, avec le tapis de silicone au avec euh, le Scott Tower qui maintient plus d'humidité. Euh, N'empêche que c'est euh, des techniques euh, équivalentes. Côté santé, c'est probablement meilleur. Fait que pour lui, il est plus léger évidemment, donc je vais le mettre dans mon sac sur le côté. Je vais avancer juste un peu là, pour euh, aller chercher les autres graines. Parce que... Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre façon de faire. Ça, c'est pour vous montrer qu'avec le avec le, -A -A, avec, euh, le papier euh, le silicone, ce que ça donne. Ici, ben, ça a été un mauvais départ. Je <rire> les avais fait tremper dans l'eau avant. Puis, je vais réutiliser mon ancienne technique et fait que là, je les arrose avec euh, du spring, mais il fallait que je change l'eau. que c'était juste pour vous montrer quoi que ça a l'air. Les autres ont... bon, je vais aller un petit peu plus loin parce que ce qui est important, c'est de montrer de les autres sortes de graines. Qui vous coûtera vraiment pas cher. Alors, bien, avant de parler de tout ça, je vais vous dire, il y a, il y a énormément de types de graines sur le marché qu'on peut acheter, mais c'est rendu euh, quand même assez dispendieux. Euh, ces sacs de graines-là, ben, on ne vous la fait pas longtemps avec ça. Et euh, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez pouvoir retrouver parfois des kilos de graines et ça vaut vraiment la peine par rapport au coût. Puis, ça peut se garder jusqu'à 5 ans. À avoir le transport aussi. Ah oui, parce que franchement, vous allez voir que c'est quand même assez cher. D'ailleurs, regarde, je vais vous le montrer, là, sur Internet. Oh! Vous avez les sacs de graines comme ça. Je ne sais pas si on voit clairement, là, mais ça, vous en avez pour des années. Euh, tu sais, quelle sorte de graines ça Ça, c'est du, du brocoli. Okay. Puis euh, c'est vendu en gros paquet comme ça, c'est des graines de germination. T'as quoi, 2 kilos? 5 euh, kilos. 5 kilos? Ah, c'est ouais. vraiment un gros sac de graines. Moi, je l'ai pris sur Amazon, c'est pas que je veux les encourager, mais de toute façon, euh, ils vont s'effondrer comme tout le reste. Mais euh, ces graines-là, ça vaut de l'or. Puis euh. surtout le brocoli, là, parce qu'il y a quand même des, euh, des graines qui ont plus de valeur que d'autres. On peut aussi en récolter dans vos potages Ce qui est bien, quand qu'en grosse quantité de même aussi, tu peux les enciler dans des plus petits sachets pour les ça, garder le garde, c'est ça. Exact, ou que ça soit un, des splocs, là, mais c'est des petits sachets. Euh, dans les graines commerciales, je ne sais pas c'est quoi vos, vos gros succès, là, mais moi j'aime beaucoup le beaucoup, euh, rehaussement de salade. De salade, oui. Mmh, oui, vous l'aimez, elle hein? la oh, est vraiment bonne. Il y bonne. sandwich aussi. Ah euh, Oui, oui, c'est ça là. Enfin, je pense que c'est ce rehaussement de sandwich. Okay. Exactement. Ah, ouais. euh, oh, il est vraiment bon. Ah oui. Puis euh, les sacs, des fois, sont fragiles. Il y a celui là qui, est, je veux dire, ça coûte cher quand il y a des accidents. Fait que faites attention. Là, comme le gros sac que je vous ai montré, je ne voudrais pas l'échapper à terre. C'est ça, c'est une qu que... Moi, j'aime bien les, ouais. euh, les graines de radis aussi. Hum. Oui. Parce que c'est vraiment. goûteux. mix. Hum. Mais Et moi, je suis pas capable. Les, les radis, j'ai bien de la misère. Et il faut que tu les mélanges. Oui, ouais. il faut que tu les mélanges avec autre chose parce que c'est vrai que c'est fort. Ça. Mais là, je vais vous présenter une autre technique par rapport à ce que ces petits sacs-là, là, là c'est rendu quasiment 5$ chaque. Euh, et plus. Ouais, hein? Oui, été, hein. Ça augmente beaucoup. Puis, euh, je vais vous montrer une façon de, de ben là, euh, qui, qui est bête, là, c'est des graines d'oiseaux euh, pour aller chercher des, des graines de tournesol. Mmh. On achète ça carrément au dollar à puis, euh, aussi des graines de lentilles. Puis, chez moi, c'est bien populaire. Fait que vous pouvez, si vous avez des graines de lentilles fraîches, les faire pousser. Puis, ça coûte pas cher par rapport à la quantité que vous allez avoir en germination. Ouais. Puis, la lentille, elle remplace les protéines. protéines oui. Beaucoup de protéines. Exactement. Fait que, euh, on va continuer. Fait que, par exemple, pour les graines ah, bros, je de quoi. ce que j'ai ouais. technique c'est les graines de tournesol. Puis un truc que j'ai, moi, c'est d'utiliser euh, les graines de tournesol qu'on vend moto comme les oiseaux ou ailleurs. C'est comme qui sont belles. ça fait très bien l'affaire. Je les dépose comme ça, dans mon bac, sans papier, finalement parce qu'elles sont grosses. Euh, Guylaine me demandait si je les faisais tremper, mais euh, elle, elle les fait tremper à part. Oui. Moi, je les mets directement dedans, avec beaucoup d'eau. Puis je laisse tremper quelques jours. Puis je les distribue. Tu n'as pas tendance à Est ce que ça se brisser, même Métis, quand tu les fais tremper comme ça? Je les distribue dans non. mon bain. Je vais ça. Va... ça avec. Je vais de 24 heures. Euh, pour oh, qu'ils okay. dans l'eau. Là, on voit clairement qu'ils trempe dans l'eau. Puis on va les laisser aller comme ça quelques jours parce que c'est le temps qu'ils germent. Il faut qu'ils ouvrent. Ah, qu on va changer l'eau à toutes les jours. Pour changer l'eau, c'est très simple. On soulève le bac, ben, tous les jours, on change, change. l'eau et on remet le bac Puis il faut qu'il trempe un petit peu. Aussitôt qu'on commence à ouvrir et faire des racines, à ce moment-là, on ne les trempe plus dans l'eau. On met seulement de l'eau à avant en dessous pour que les racines aillent boire l'eau. Encore une fois, aucun besoin d'ingrédients. Euh, de, de fertilisant. Les graines ont le fertilisant en, en elles, Elles n'ont absolument pas besoin d'additifs dans l'eau. Vous prenez de l'eau normale, de préférence de l'eau euh, distillée si vous pouvez. Par rapport à ce que l'eau du robinet, des fois, en tout cas dernièrement, donne de drôles résultats. Mais euh, l'eau, euh, si vous avez une... Comment on appelle ça? Un euh, je dis ça, là, mais euh, en fait, les dernières que j'ai faites, je n'ai pas fait distiller pendant toute mon eau. Ça, ça va même bien, mais il y a une affaire que j'ai commencé à faire, par contre, c'est que euh, je prends l'eau chaude euh, que je fais refroidir. Mais euh, l'eau du robinet, ça fonctionne aussi. Les graines sont assez résistantes. Oui. Ouais. Fait qu'oubliez euh, ça, c'est pas nécessaire. Euh, si vous pouvez acheter une grosse bouteille d'eau qui serait pour vos semis, ça peut faire aussi un autre truc aussi puis je l'ai essayé ça a fonctionné j'ai acheté les <rire> graines biologiques euh, tournesol décortiquées parce que parce que celle-ci la, que la coquille y a souvent j'ai touche des endroits puis ça fait euh, euh, c'est plat fait que, euh, les, les, les, les, les pour enlever les coquilles c'est comme un sport mais ouais. on les aime tellement qu'on les ressent <rire> ça nous dérange pas mais souvent les coquilles comme on n'est pas dans la nature, il reste un peu collé après les feuilles. Les feuilles, euh, avant d'ouvrir suffisamment pour la laisser tomber, souvent on veut les manger. Fait que là, on est obligé de retirer les coquilles sur chacune des pousses. Fait que je leur recommande euh, la même technique, on va l'utiliser aussi euh, pour quelque chose qui ne coûte pas cher encore une fois puis qui est délicieux pour la santé c'est des lentilles. Fait que je vais aller remplir mon bac d'eau ici. Il faudrait qu'il y en, en ait un petit peu plus que ça. Euh, les lentilles, il faut simplement qu'elles soient fraîches. Fait que si vous prenez celle de l'épicerie, il n'y a aucun problème. Euh, là, ici, j'ai des mini lentilles, mais ça peut être aussi les plus, des, des, des plus grosses. Je vais en baisser ici puis je vais en mettre de l'eau parce que ça va être comme pour les graines de tournesol. Dites-vous une chose c'est qu'ils vont grossir. Mettez-en pas trop. Euh, sinon, ben, je ne te dérange non. pas, mais vous ça, ça risque de ne déjà. Sinon, on voit qu'il manque ouais. d'eau. C'est plus long. Ah. La maison est plus longue. Tu trouves? Oui. Bon, j'ai ajouté de l'eau, mais... ...les avoir déposées. Bon, c'est ça, j'en mets un ras de l'eau, j'ai les enveloppes d'eau pour qu'ils gorgent. Ça, qu ça après 24 heures, normalement, ils vont être gorgées d'eau. Puis on va ouais. pouvoir commencer à vous apparaître ouais, fait, euh, bon. les petites pousses. Ça ressemble un peu à du gazon, je vais vous montrer à la fin de quoi. Euh, Qui avait pas été cuite non plus parce que ça prend vraiment wow. des graines. Je pense que j'ai fait un plateau avec fait lui on ne le voit pas ça. sur cette vidéo. J'ai fait que fais une petite vidéo pour vous montrer quoi que ça a OK! Fait, fait qu'on revient en arrière. Euh, c'est sûr qu'on a toutes des techniques qui sont différentes euh, puis en même temps, ça nous permet de partager Puis on vous encourage d'ailleurs à partager entre vous aussi vos techniques parce que euh, c'est comme ça qu'on apprend, euh, un peu comme le sac des fermières, ces choses-là. Fait que, ici je vous montre au niveau du plateau de quoi ça a l'air. Là, toutes mes graines sont faites, mais en même temps, ce que je voulais ajouter, c'est des fois pour accélérer la germination. On les sprayer souvent, mais des fois, les couvrir comme ça, avec un, quelque chose qui empêche la lumière de passer, ouais, ça, euh, ça permet oui. d'accepter oui. aussi la journée, oui. surtout les oui. plus égaleux. Si vous avez de quoi... C'est ça, il y a... mais en les empilant aussi, comme ils disent, là, les filles viennent de dire ça puis effectivement c'est super Ça se trouve l'espace pour les partir. Exact. Ouais. Puis euh, désolé si vous entendez crier à Maria, c'est que j'ai un, un... vous allez vous habituer parce que j'ai un quaker qui s'appelle Biscuit, puis qui prend de la place en se mais euh, il est tout le temps en train de crier, surtout si je fais des vidéos et que je parle tout seul, il n'aime vraiment pas ça. Fait que euh, tout le monde est habitué là, de, de l'entendre puis je ne suis pas capable de, de m'en débarrasser parce que je me mets à brailler comme un bébé à minute qui sort de la maison. Fait qu'on on, l'endure C'est l'oiseau à hein, mon gars Bon, euh, ok, il euh, y a euh, ça. Là, on en retourne. Jérémy euh, bon, ici, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je pense oui, ça, c'est quand que les petites graines commencent à apparaître. Quand que, est, ça commence euh, à germer. Pour les lentilles, je me le le Pour hein. éviter qu'il y ait de la. Non, ouais, tous les jours, face à on, change en à tous les jours. on est au jour 2, ça donne ça. Ici, on est un petit peu plus loin encore. Là, on a fait. Euh... Ok, ça c'est euh, de salade que je vous avais pas présenté, qui ont déjà 24 heures. Euh, J'ai fait les, finalement les graines, euh, les graines bio euh, organiques euh, ouais, non cuits, non organiques pas salées. Euh, de graines de tournesol ici. Fait que on voit qu'ils ont déjà commencé à ouvrir. Ça c'est normal, c'est parce que finalement ben, ils n'ont pas de coquilles, fait que c'est beaucoup plus rapide pour eux de prendre racine. On le voit ici. Je vais essayer d'approcher la caméra. -ce certaines d'entre elles sont déjà prêtes à prendre racine. Ah oui. ouais, on voit déjà la sortir. petite pointe, elle commence à, aussi, à sortir. Mm -hmm. Les petites pointes sortir. Ouais. Puis euh, il suffit qu'il ne manque euh, pas d'eau. On va changer aussi le rond en dessous. Puis on ne va en, pas en mettre trop, je vais en mettre puis l'autre à côté, c'est rehaussement de salade. Ici, je montrais comment les couvrir. Puis là, je vais vous montrer comment que je les rince. Mais on a peut-être des techniques différentes, là. Euh... Ici, j'ai mes graines de tournesol décortiquées. Bio. Euh, on voit que ça a déjà décortique. commencé pas, ouais, Ils sont on pas quand mal. Oui, c'est pas mal. C'est la même aussi. chose, mais un peu plus beau qu'ils sont bien distribués, surtout que j'en ai comme trop dans ce ouais. panier Ça, c'est important, là. C'est que je fais un trempage puis, je dans l'eau pour les réorganiser, les façon. nettoyer pour pas qu'il y ait de champignons. c'est pour que. que trop Je, ça, je ça, les rince d'une certaine façon. Certaine Ensuite, je retire l'eau puis donc, je remets correct le bon niveau. OK. Voilà. Tu vois, Ils sont rincés. Surtout ces grosses-là parce qu'ils ont tendance. Il faut dire de quoi, puis ça, souvent, Guylaine me l'a fait remarquer. Elle, elle avait des problèmes avec les graines de tournesol parce qu'ils moisissent. Et il y a des champignons blancs qui apparaissent, puis ça, la, ouais, ça la vie, Puis des, des fois, fois, ça sent mauvais. Fait que moi, j'ai pas. C'est pour ça que je suis contente du montrer en même temps, mais avec ma technique, ça a l'air à bien aller de mon côté. Puis des fois, c'est de la batch aussi qu'on a, la ouais. batch de graines. Oui, des fois, c'est. C'est dur à dire. Hein. Est-ce est que c'est consommable quand même? Euh, ben, en théorie, oui, quand, pour ceux il oui. n'y a pas de problème. Par contre. J'ai lu sur internet qu'il existe certains champignons, là, je pourrais pas donner les noms mais il y a des certaines mucos sur des graines euh, oh, wow. qu'on aurait ça fait longtemps qui sont d'apparence noire, les pangamoton ou entre autres sur les euh, euh, euh, sur les graines de de maïs qui sont euh, de, qui détruisent carrément le foie. Fait que c'est hyper dangereux. Okay. Fait que quand qu'on voit avant de partir des graines si on voit des moisissures noires, si on voit des, mois, des moisissures, on ne on est mieux de tout foutre que... au coubelle, puis de recommencer, mmh. c'est préférable. Fait que mmh. normalement, on s'organise. C'est pour ça que ça me dérange un peu en peau. Euh, quand les gens font des... Euh, il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Ça a tendance à moisir encore plus en peau. Parce que si tu as pas rincé pendant une, ta, une moitié de journée, ça a tendance à dépérir plus rapidement. Une chose que je trouve qui, est, qui fait bien en peau, par contre, c'est la luzerne. Moi, j'ai réussi mieux la luzerne en peau, oui. que, comme ça. J'ai essayé les deux. Ouais. Et euh, je préfère en pot. En les rinçant euh, deux fois par jour. Oui, ça c'est vrai. Puis là beaucoup là, pour qu'ils s'écoutent bien comme il faut. Mm. Pour pas qu'ils gardent trop l'humidité toute la journée. Je ne sais pas bien que la luzine, les graines, euh, comment ça s'appelle, euh, les jambes de, de, de fèves. Ah. En pot sont quasiment oui. mieux aussi. Oui. Fait que. Est-ce que tu fais ton rinçage à tous les jours? À tous les jours, même deux fois par jour. Au début, je les spray deux fois par jour. Le rinçage après, c'est le matin. Okay. J'ai ma petite routine. Là, ça me là. permet de rincer en même temps. C'est peut-être -ce que les Oui, à tous les jours, oh, euh, en général, je change l'eau. À la fin, c'est comme moins pire qu'au début. Fait que, regarde, si je prends ceux-là, euh, ça, ça reste pas ça tous les jours? Là, je suis rendue peut-être sa troisième journée. Parce que la plupart je les prie. Voilà. Là, tu plus. Je les rince, ah. Rendu Je suis rendue à cette ah. rose-là. Ah. Ah. D'habitude, je les tremble ah. dans ah. le fond ah. ah. du ah. lavabo. Quand. Oui. Oui. Dans Puis je les égoutte, ah. sans les déplacer trop. Puis ah. je remets de l'eau ah. un petit peu. Mais, tu sais, ah. je veux dire, on est tous comme des moments avec nos graines, on a toute notre façon de faire, là, pour s'en occuper. Là, on a quelques jours plus tard. Regarde ça, c'est beau. Oui, c'est tellement fun de voir ça grossir. C'est le premier colis au cinquième jour. Si on regarde, les pousses sont quand même très bien. On pourrait commencer à se consommer. À ce moment-là, tu mets juste un peu d'eau dans le fond. C'est assez. Il y que l'eau, comme une petite de dans les Vous allez vous rendre compte quand vous allez lever l'eau du fond de plateau qui est pas belle. Là. Elle, elle, elle a comme été utilisée par les plantes, là, puis on voit que même si vous attendez trois, elle va devenir de ça, fait que ça montre que oui. ce n'est plus une bonne eau. Là, là c'est une bonne eau oxygénée, peu, mais nous, au que par-dessus. Je vais retremper la base à l'intérieur. Je retrempe la base. Ça me permet d'enlever toutes les mucoses ou tout ce qu'il y aurait clair. pu... Euh, pour m'assurer que les racines ne rentrent pas directement dans l'eau. Voilà, c'est terminé. Fait que ça, c'est pour le... le... Fait que quand les racines sont longues, tu mets moins d'eau. Ouais. Ben oui, ils s'en ouais. vont les chercher tout simplement ouais. en bas. Fait que, puis en fait de résultats, on va le voir ici, là, j'ai pas mal tout mon résultat ici, je crois, dans cette vidéo-là. Fait que, là, a... ça fait une semaine. Je vais vous montrer de quoi que ça a. Ça ah, ici c'est les pousses de brocoli. Euh, c'est très joli. Ça c'est plein de sulfates en c'est excellent pour la santé. c'est euh, quand même une bonne hauteur. Comme on disait tantôt, là, euh... si on l'a fait avec un essuie-tout, on a tendance à, être à couper parce que surtout le brocoli a tendance à s'agripper dans l'essuie-tout, fait qu'on coupe à la base, puis ça nous donne, euh, on prend les pouces qui dépassent. Euh, dans d'autres cas, on peut le prendre quand ça vient pas, euh, quand ça vient tout seul, on peut le prendre directement, les mettre pâche. en salade ou... Euh... Ben, les pouces euh, de graines de tournesol, elles euh, à partir de graines d'oiseaux. Puis comme vous voyez, ben, on est obligé d'enlever un... Euh, c'est tout qui est à chaque fois. Ouais, c'est bon. c'est quand même délicieux. Ici, c'est rehaussement de salade. C'est une variété de semis, de semis. Puis vous voyez, ça a été fait sur... le. Euh, je ouais, ne pas, mais c'est son essuie-tout. La nappe qui est de Les essuie-tout puis ça s'arrache comme ma bien. Mais ça, c'est euh, Désolée pour les graines de tournesol sans coquille qui ont déjà été entamées. Tu as eu là. des petites souris. Mais, euh, ça vient, les des oiseaux. <rire> Et il reste toujours une petite peau. Là, oui, c'est ça, regarde ce que ça fait. Mais on ah, n'empêche oui, que ça, ça peut être être manger peu. beaucoup plus facilement que celle avec coquille. Il faut les rince. Ici, c'est. un un reste C'est les graines de. C est, c est, euh, oui, je ne l'avais pas dit, mais ça c'est les, les, les... comment ça s'appelle, bon ça, les, les, les... lentilles. Les lentilles. Fait que, puis, ben, comme vous voyez, il en restait pas beaucoup, mais les lentilles, ça fait vraiment un super de beaux tapis tapis quand ça pousse, là, de lentilles. Euh, malheureusement, chez moi, ça part quand même assez vite, là, fait que j'ai pas eu le temps de faire mon vidéo euh, autrement. <rire> ça fait que ça, c'est ma façon à moi de faire mes micro micropousses, puis on a toutes nos façons à nous. De le faire. Fait que, euh, toi, t'améliorerais quoi? Y a-t-il des trucs? Euh... Ben, c'est pas mal comme ça que je fais moi aussi, Nancy. Moi, ouais, hein? Oui, oui, oui. Fait que, toi, tu le fais? Oh, ben, la même chose aussi. Un petit peu de moins de rinçage, peut-être, là. OK. Mais, euh, je vais m'y mettre là-dessus, là. Ben, euh, moi, je suis <rire> plus. On voit d'autres résultats. Ben, euh, pour, pour le rinçage, c'était plus que un moment donné j'ai fait un peu comme. Euh pas assez de rinçage, ouais. puis on, je me suis ramassée avec des champignons. C'est ça. Fait que quand on rince comme il faut la base, puis qu'on les goûte comme il faut, oui. on met un petit fond d'eau pour pas ouais. que la base soit dans l'eau, que ce soit oui. que les racines. J'ai trouvé que je vitais beaucoup plus les, les champignons, les petits champignons blancs là qui... de pas moisissure pas. à ce moment-là, t'as pas de moisissure. parce que ah le non. dessus, il, les il est rincé, puis il assèche au courant de la journée, fait que les racines, eux autres, ils vous... Dans l'eau. C'est ça. Fait que tu arroses quand même dessus. Euh, non, le spray, c'est qu'au début. Le spray, c'est quand la graine commence à germer. OK. okay parce qu'après, j'en ai plus besoin. Ah, là. OK, il va je se nourrir. Non, il va okay. se nourrir par les racines. Ah. Puis ah. dans les pots, ben, je fais comme Guylaine expliquait. Dans le fond, ça prend un pot maçon. Euh, on prend. Euh, ben, moi, je prenais, je prenais du moustiquaire dans le ouais, temps. Aussi, fait ça que que euh, on, on visse avec un moustiquaire un couvercle troué ou un élastique pour tenir ton bocal. Exact. Mais moi je prenais un couvert en métal, même si ça rouille, ouais. euh, parce qu'il ne s'est pas conseillé parce que ça peut rouiller. Là. Puis euh, on brasse, euh, ben on met le, le, les graines dans le pot maçon. D'habitude, c'est plus les, petits, les graines sont petites, plus on fait tremper moins longtemps. Euh, ouais. et Plus ils sont exact. grosses, plus le trempage est plus long. Puis dans le pot maçon, d'habitude, les graines, si on prend les, euh, la, ce que tu parlais tantôt? La luzerne. Là. La luzerne, tu me fait tremper combien de temps toi? Euh, ben, juste une nuit. Une nuit? Juste une nuit. Je la ouais. mets euh, le soir, puis le matin je okay. la rince, puis après ça genre, je ne fais plus tremper dans l'eau. Je fais juste rincer deux fois par okay. jour. Je trouve ça long une nuit, puis moi je, je fais trois écouter... heures avec la luzerne parce qu'elle est toute petite. Bon, moi, je toi une que... nuit <rire> ça marche bien? Bon, c'est correct. Ça fait que Ça peut être entre trois heures et une nuit, là ouais. puis, euh, puis on, on, on, à tous les jours, par exemple. Moi, c'est même deux fois par jour. Oui, tu rinces deux fois par jour. Deux fois par oui. jour. Ouais. Ouais. Puis même au début, les graines, c'est quasiment préférable d'aller les sprayer euh, une coupe de fois. Puis il y a un ouais. enfant qu'on se disait tantôt, les graines, vous n'avaient pas besoin de lumière. Fait que moi, je les ai mis sous le bord de la fenêtre, là, mais en fait, c'est pas nécessaire, là. Euh, les graines, vous pouvez mettre ça euh, à noirceur, ça n'a pas d'importance, parce qu'ils qu poussent en orgueil ou pas, vous allez manger la graine pareil. Par contre, Nancy, il y a une chose que j'ai remarquée. Une fois que c'est... Pousser, mm -hmm. si on passait de lumière, tu n'auras pas le même verre. Ouais. Hein. Non, ils vont journer. Tu n'auras pas le, le, le même vert. tu n'auras pas la de... même qualité ouais. de, de, de vitamine ou de quoi de même. Faut ouais, vraiment, vrai qu Il faut vraiment que... que ça soit euh, à ouais. la lumière du jour, ouais, ça fait vrai. proche d'une fenêtre. Là. À part ouais. ça, ça fait comme des ouais. pousses. Euh, ouais, ça pousse pas. Ça pousse pas comme Des pousses pas en santé, mettons. Là. Exact. Mais il y, y a quand même des gros avantages, c'est que ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Si mmh. le coût de l'énergie augmente, ça prend des graines, c'est ça qui est un gros investissement. Mais je vous dis, achetez-en parce que ça vaut la peine. Plus tard, ça ne sera peut-être pas aussi disponible que ça l'est actuellement. Récoltez aussi vos graines si vous avez un potager. Euh, ça, il faut toujours y penser. Il euh, y a euh, le fait aussi que ça demande euh, quand même pas beaucoup d'entretien pour la qualité de nourriture que ça vient apporter. puis moi pis Sonia, on s'est ouais, aperçu que tu prends des graines de brocoli puis on le sait pas pourquoi, mais tu te sens bourré bien raide après euh, un quart de plateau comme ça, là, t'es plus capable. T'es pas. <rire> mm. es, es correcte pour la journée. Mm. Fait qu'on sait pas ce qui se passe, là, mais c'est euh, très euh, nutritif. Oui, ça, ça, ça nourrit beaucoup. Fait que pour nous, c'est la base au niveau de la résilience là, est beaucoup à ce niveau-là. Puis en plus, c'est de la nourriture qu'on sait d'où elle provient. <rire> on, on sait qu'on mange. Exact, on n'est mmh. pas inquiet de ce qui aurait pu être euh, additionné ou quoi que ce soit. Alors, mmh. On sait que ça vient de chez nous, puis ça peut nourrir toute la famille. Fait que les plateaux, ça coûte pas nécessairement cher. Ça se vend par dizaines. C'est facile de puis C'est puis bon tout le temps. Ça bon passe des années. C'est Au lave-vaisselle. Ça, vaut, là. La vaisselle. Oui, euh, ça on... vient, je pense, à peu près à 2 du plateau. Ah, garde. Ça... C'est pas Peut-être que mmh. l'inflation, ça a augmenté, mmh. mais quand même, ça vaut la peine. Oui. Fait que ben, euh, euh, ça termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Fait que euh, merci beaucoup à Sonia. Merci Guylaine. Fait merci. Oui, ouais, ça a été génial. Bye bye! Bye <laughs>